Je suis Maurice Calvaux, bientôt 62 ans et euh, je suis euh, d'origine euh, un peu suisse dans le sens où j'ai fait mon école d'ingénieur en électronique à Genève et après avoir travaillé comme un an, un an à la Chaux-de-Fonds en tant qu'ingénieur en électronique, j'ai décidé de compléter ma formation et j'ai fait un MBA en management à Strasbourg et j'ai atterri dans des grands groupes pour faire euh, ce qu'on appelle la direction des systèmes d'information, en passant du responsable de projet jusqu'au directeur général de filiale informatique. Euh, en 95, hein, j'ai eu un petit peu une envie de partir tout seul, créer ma société à la suite euh, d'une quinzaine de projets en spécifique, euh, toujours les mêmes, euh, autour de des process documentaires et, euh, ben, j'ai créé ma société et je continue aujourd'hui. Pour moi, c'est une, une amélioration logistique au, au niveau de l'usage, de l'outillage qu'on peut être amené à, à amener. Euh, je dirais, euh, la transformation digitale, c'est l'amélioration euh, du confort, l'amélioration de la productivité, des performances, mais toujours dans le bien-être de, de l'usager, on va dire. Euh, je dirais que la transformation digitale est un, un incontournable et va nous permettre d'être encore plus performants et de mieux vivre. Alors, il y a peut-être un, un peu de contradiction dans ce que je dis. On va être plus écolo, plus performant et peut-être on travaillera moins. Moi, je dirais que la, la transformation digitale va amener le, buz, le business analyst à se transformer aussi. Ça veut dire euh, j'ai été business analyst dans ma jeunesse, on va dire, et j'avais une frustration de base, c'est que j'étais une bête à faire des millefeuilles, comme je dis, des rapports. Une fois que ma mission était terminée, eh ben, on déclenchait des projets pharaoniques qui atterrissaient ou pas. Euh, moi, je dirais aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des outils digitaux, euh, le business analyse va être obligé de faire moins de mille feuilles et instrumenter les process opérationnels. Ça veut dire qu'il va directement passer à travers des outils métiers vers l'outillage opérationnel pour faire de la transformation digitale comme je l'ai dit tout à l'heure.